On est, dans, on est dans le cadre de la Code Week et, euh, et comme vous voyez, donc on est trois, trois médiathèques, donc le euh, réseau de Perpignan de Méditerranée de Métropole qui, euh, qui organise euh, cette, euh, cette rencontre. La mission qui vous attend là, on est sur la Lune et chaque teamio va pouvoir partir, mais il y en aura quatre, aux quatre coins de notre base lunaire qui est ici. Et nous avons des palais qui sont des modules de notre base lunaire on doit positionner. Sur le terrain. On a donc un robot qui va partir d'ici, qui devra prendre cette base lunaire qui est ici et la qui est ici. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! 3 secondes 57 précisément 5 4 3 2 1 c'est parti 53 5 4 3 minutes 54 3 Saint Laurent en sachant qu'ils étaient moins nombreux 2ème Camestani les vainqueurs sont Perpignan